Comment ça se transmet une culture d'entreprise bah, Premièrement, c'est que la grande majorité d'une transmission de culture d'entreprise aujourd'hui, c'est informel. C'est de, de, de bouche à oreille, de gestionnaire ou de dirigeant à gestionnaire, de gestionnaire à collaborateur, de collaborateur à nouveau collaborateur, à stagiaire et tout ça. ça, ça on détermine pas comment ça va se transmettre, mais ça va se transmettre. Ça, Je vous assure que ça se transmet. Donc, c'est d'où l'importance d'essayer d'avoir une culture d'entreprise qui soit relativement cohérente avec ce qu'on voudrait, parce que malheureusement, sinon, ça va vous échapper. Puis, ce qui sera transmis en, dans, par les collaborateurs ce sera pas forcément ce que vous attendez de votre entreprise. Donc, ça, c'est important que les gens prennent conscience que euh, ça se travaille une culture d'entreprise, ça s'entretient et ça se fait vivre. Euh, autre chose sur la culture d'entreprise, c'est euh, comment aujourd'hui ça peut devenir une force euh aussi bien commercial que euh, en, en attraction auprès des, des, des meilleurs employés. Ben, C'est aujourd'hui on est rentré dans un monde euh, où en tout cas, de plus en plus de gens donnent du sens à leur travail, veulent du sens dans leur travail, veulent du sens dans l'entreprise. Hein on le voit, une entreprise qui a des démarches d'environnement durable, de, de, de politique, de, de traitement des déchets, de, de, de réduction de la pollution, ça attire du monde. Ça attire du monde parce qu'il y a des gens qui se disent c'est euh, à, à tous les niveaux que ça doit se produire et, et l'entreprise a un rôle sociétal à jouer. Donc une entreprise qui a une toute entreprise basée sur une culture sociétale de partage, de, de, de, de cohérence, de, de collaboration, il ben, y a de grandes chances qu'elle attire des gens, non seulement des partenaires d'affaires, mais des clients et aussi des collaborateurs qui vont être en lien avec ces, ces valeurs-là.